Pour y arriver, on s'entraîne sans répit C'est ça la telle académie On veut gagner On va tous nous montrer qui on est Ensemble, on est Yuki GX, nouvelle génération Et salut à tous les astraliens, c'est Gabriel Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite récarte d'ouverture Sur les foudres amplifiées Donc j'ai déjà rangé la boîte, j'ai déjà ouvert Je ne fais plus de live, je vous rappelle voilà donc sur les foudres amplifiées, quelques jaunes, nouveaux archétypes sont sortis, ils ont sorti aussi, euh, comment dire, sur euh, des anciens arché archétypes comme euh, les Civalions, les dra le dragon rose noir, euh. ils ont sorti aussi un peu sur la cloche de feu, ils ont sorti euh, du Boudjinn et d'autres cartes, et donc vous voyez, il le... n'y a que ça, donc on va commencer par Bujin Torifine. Donc il me fait penser un peu à Utopie. Que j'ai eu quand une seule fois. Serpent souverain suprême Golgonda. Après trône l'ange discipliné. Après, sorcière de la rose rougeâtre. Après, j'y en deux fois, dragon rose de la châtaigne. Preuve de Pruffy Flas. Et ensuite. Comité Hôtel de l'Incroyable. Eda de la Magicienne du Soleil. Météo Dragon du Rocher de Guerre. Voilà, on a fini avec les monstres. Donc, tout ce que je vous montre, c'est. Euh, je, je suis bien sûr honnête avec vous, hein, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Je suis honnête avec vous et donc je vous montre en euh, double si j'ai un double et uniquement si je l'ai qu'une fois. Donc ça, c'est euh, une carte qui va être recherchée pour le deck de Traptrix, qui est Traptrix Cularia. Melias Sola Ravalon. Beer Brume trigrade le saccageur en fureur. Enfant des ténèbres d'Inister. Après, je trouve qu'il a aussi sorti des cartes pour les fusions dragons. Donc euh, de quoi invoquer Dragon facilement. Par exemple, marqué en blanc. Après, ils ont sorti des nouveautés. Ticket temporel impressionnant. Force de Zexal magie en plus. Après, construction Zexal. Après, Parc incroyable. Après, village de famille, incroyable. Et pour finir, poursuite de la force S. Après, toutes les communes, je les ai eues, je les ai rangées, voilà. Donc, euh, voilà. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux. Moi je vais le faire sur Facebook et Twitter. Et on dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la Team Astral Video. Alors en sachant que la prochaine vidéo, ça sera des ouvertures de deck. Voilà, tout simplement. Le deck légendaire de Sliffer et le deck légendaire d'obélisque Que je vais faire en deux parties dans la semaine. Je ne vous dis pas quand, ce sera la surprise. Je fais les amis, je vous laisse, je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne journée, ciao